Cette scène, après tu pourras me le redire parce que j'entends rien du tout. En fait, euh, la fille elle est toute seule, du coup. Ben oui, c'est pour ça. Qu'est-ce que je fais Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. essayer de survivre. Ouais. Je sais pas ce qu'il fallait faire.